Chers traders et investisseurs, mardi 16 juillet, bonjour. Depuis notre reprise hier, après une journée de maintenance technique, on s'ennuie ferme sur les marchés ce matin. En effet, les premiers résultats américains sont tombés avec Citigroup hier, sans susciter plus d'émotions que cela. Rappelons quand même que les marchés américains restent proches de leur plus haut, de leur sommet, alors que les marchés européens passent leur temps à hésiter. En effet, nous sommes ce matin à 3 390, presque, euh, pardon, 12 390, presque 12 400 sur le DAX et figurez-vous qu'on y était hier, qu'on y était il y a 5 jours, qu'on y était il y a 20 jours, qu'on y était il y a 30 jours, qu'on y était il y a 50 jours, et ainsi de suite. Donc les marchés européens font du yo-yo, ils, ils sont tous dans un range relativement large pour le DAX de 2 à 300 points. Donc nous allons voir aujourd'hui et dans les jours à venir les premières salves des résultats américains qui vont peut-être animer clairement les marchés, ou pas. Bon, prenons notre mal en patience et pour notre part dans des marchés intraday donc difficiles, nous avons réalisé ce matin quatre trades gagnants sur 4 et un trade stoppé à son prix d'entrée. Espérons que le, grâce aux résultats américains, la session de cet après-midi sera plus animée. Nous vous souhaitons de très bons trades et nous vous disons a demain.